Et bah ça rec et on va se lancer dans, dans un enfer je crois Mais Donc... non, <rire> on est déjà en enfer <rire> Ah c'est gentil, merci Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Je veux pas l'innocent Oh t'as gueule, j'ai je... rien Bon j'avoue j'ai brûlé des abonnés. Tu peux utiliser si tu veux double cliquer sur l'enveloppe sur le coffre pour la regarder. Bien Allez. vu parce que moi j'aurais pu chercher l'enveloppe longtemps. T'es con. <rire> vous êtes venu. Je savais que votre curiosité l'emporterait. Je sais que vous réussirez à percer ses secrets. La tu plus malin. <rire> <rire> yes. Oh yes On a une clé Ah pourquoi oh. le, le jeu est beau. <rire> Faut qu'on tourne dans oh, le rond ça. Attends. Sens. Ah vous bon, pouvez me mettre rien sur le rond comme ça ah, si. Ah, si justement. Oh Là, Tu pas c'est. ça que tu allais faire. C'est très très beau. Tourne la clé, tourne la clé. Ouais. Ouvre. Whoa, oh! Donnez-moi à manger et je vis. donnez moi à boire et je meurs. Un truc qui meurt quand il a de l'eau dessus. Un truc qui, qui pourrait se noyer. Ok, la réponse est quelque part sur le coffre. R, O, oh, ah regarde euh... ici. R, O, terre, ouais. feu. C'est feu, c'est le feu. De quoi le feu Bah c'est le feu. Donnez-moi à manger et je grandis. Ah ouais. je j'étais parti sur autre chose. Ah, bien vu. Et si oh t'appuies. Oh! Une clé! Vas-y, prends-la. Une vieille clé étrange. Ah, vas-y, fais-le ah. Oh! Ok. C'est ce qui ressemble plus à la spirale, ça, non Si, voilà Ah, c'est ça, voilà, bah, là, c'est une spirale. Oui Allez On, on est grave bon, non On avance tout le temps Bah, c'est le premier, hein, par contre. Hein. <rire> c'est le premier niveau, gros. Ah, une hein. jolie plaque de métal gravé. Non. Je oh, en fait, c'est un coffre d'alcoolique. <rire> <rire> une jolie plaque de métal gravé. On dirait que le bout pourrait servir à dévisser quelque chose. Ah, je bah, sais tiens, ce que ça dévisse. Je sais ce que ça dévise. Je l'ai vu juste avant. Regarde, là. Bien vu. Ah un oh, ah non, c'est une lentille! <rire> <rire> un miroir t'as dit, du cul. Du coup, la lentille maintenant. Ah Ouf! C'est un cercle satanique. Oh, y a une trace de main là. Oula, c'est archi bizarre par contre. Hein. C'est des lignes de chakras. Dans quoi on s'est lancé? tu sais On voir ah, là? là. Y'a un truc avec la clé, je pense. là. Enlève l'oculaire. Le, le, le, euh, avec la clé là. On dirait un petit démon. Alors oui, on dirait un petit démon. Donc maintenant faut qu'on voit le truc. C'est ça. C'est ça. <rire> <rire> je suis compliqué ce jeu. Hein. En vrai, c'est bien foutu, moi je trouve. Oh. C'est super beau quand même les animations et tout, ça j'aime bien alors Mais ça par contre on peut zoomer donc il y a forcément une interaction à faire ah On peut pas le tourner, si on peut le tourner Ah si ça alors, tourne attends. mais on voit pas, on voyait pas en fait Alors alors, attends euh, Oui c'était peut-être ça par contre, oui voilà là. Oh là là, oh, oh, là oh, monstrueux, ah on a gagné Ah et non a ah. ah, boîte Il <rire> <rire> y a une boîte dans la boîte c'est des poupées C'est comme à ton anniversaire vrai. quand il y a quelqu'un qui t'offre un truc et, on... <rire> <rire> et en fait dedans il y a une autre boîte. Tu t'attendais à avoir un <rire> gros cadeau et en fait La <rire> réaction qu'il a. Tiens tiens, sortons ça pour examiner de plus près. <rire> tu sais, tu penses tu vas avoir une PS4 et en fait tu vas avoir au final t'as. T'as une pomme. <rire> ça c'est le chapitre genre quand t'as le jeu, la version gratuite du jeu. <rire> ah donc on a la boîte qui était à l'intérieur, sur une belle table, euh, on dirait les tables de jeu de rôle. Vrai, oui, oui vrai. il doit y avoir un moyen d'ouvrir. Non. Oh putain, comme on a non, vu non, en non. même temps okay. Et là, il y a des liens. Il y a un petit code. Ça, ça regarde sortant. à gauche, là. Attends. Ah ouais. Attends, là, attends, il y a un attends. Truc. Ouais, on ah, a celui quatrième. en bas à droite. On sait ce que c'est en bas à droite. Non. C'est ouais. ça. Ouais. Ça, on dirait des trucs. De, on dirait la clé. On dirait des trucs. Ouais, on a plus, plus la, la clé. Ah c'est vrai qu'on a plus. Oh là, oh là, oh là, ici. Alors. Ouf. Il y a un 6 Un 7 Un 7 Un 2 Attends, il y a surtout un logo à l'intérieur. Ah ouais, peut-être. Enlève la lunette. Ah non, bah remet la lune du coup. T'es. Ok, je vois ce que c'est. C'est le bon Bah ouais. Alors, est-ce qu'on fait les rats et on... on clique, on clique, on clique et on va bien tomber dessus Je suis grave d'accord pour faire le rat. Et. C'est pas lui Et. C'est pas lui Ah, allez C'est <rire> clairement des empreintes de doigts. What Bah, c'est des empreintes, c'est qu'il a payé. Un vieux un livre, vieux de livre de cuir. en cuir. Oh, même le livre et un truc pour l'ouvrir. <rire> En fait, c'est un psychopathe, c'est un mec genre. Ouais, mais il fait des beaux objets. Hop là. Ok, c'était vraiment simple en fait. Ah, c'est de l'alchimie. Full Metal Chemist brother. Ah Ah, il était là <rire> <rire> Ouais, merci monsieur, mais on s'en bat les couilles. J'arrive pas à voir le, le chiffre qui est en dessous là. Parce qu'il y a un 5, un 7 et un 2 au-dessus, mais en dessous, je sais pas ce que. Un 5 à gauche, un 2 en haut, un 7 à droite. Ok, tu m'as dit quoi 5 à gauche, 2 en haut et 7 à droite. Ah, attends, attends, attends. Peut-être qu'en fait, ça peut être plus simple si on fait comme ça. Et là, faut chercher le. 6 C'est un 6. Oh là ce que c'est stylé! Qu'est-ce que ça fait? Oula! Calme-toi! C'était vraiment un psychopathe, le mec! Alors, c'est un vieux projo, hein, c'est. Oula! Faut activer du gaz. Ah, attends, attends, attends! Bouge pas! Dans l'autre sens? Oui. Voilà. C'est bon? Ouais, on dirait un télescope miniature. Ah, c'est bon! des petites étoiles! C'est pas le truc que tu places dans un coffre et ensuite tu tournes pour faire un code? Si, on dirait quand même, hein. Ouais, on dirait quand même. On dirait un peu ça. Oh! Eh hey, non, c'est vraiment un télescope. Okay, ouais, Donc, du coup, il faut le mettre sur le ProJo là. Quel ProJo Là, le... Ah, le truc. Le truc ah. qui ouvert là. Et après, on va voir un film. Oh, oh, voilà, regarde. On a... Non, images. on peut pas le prendre. Voilà, c'est comme ça. Ah ouais, je vois rien. Ah, c'était vraiment un ProJo. Ouais, en fait, c'est le film du psychopathe qui tue ses victimes. <rire> ok. Euh, long -side. Long -side. Oh, C'est de la merde. Méloculaire. Euh... Oh, est euh... Trial. Trial. Ouais, Est-ce que c'est ce qu'il faudrait qu'on marque Ok Il bon, y a quoi de mauvais là <rire> Ah <Archi -gloc. rire> <rire> C'est génial Est-ce que ça ouvre la trappe là Ouais Ah. un L base trial Tu vois fallait bien une dernière lettre Effectivement Maurice Et du Vertical, coup on va ça. pouvoir marquer trial Et ça c'est génial mon ami Ah non Pourquoi on marquerait pas circle Là t'as loupé le A ah, hein. ah oui merde c'est un A moi je cherchais le L comme un con <rire> L Mais c'est oula, oula, oula Attends Attends mais ceux qui inventent ce genre d'énigmes, ils sont complètement tarés. Un oh, cadenas ouvert, va que deux ouvrir <rire> <rire> C'est génial yes. Ah Ah bon, ça va. Ça va, bah, il nous donne quand même un autre truc. Oula oula, euh, comme toi hein. Ah oui, c'est gros comme... Comment euh, il comme... est sorti Ah ouais, d'accord. Oh, c'est des, de... des boules de... c'est des boules de On est d'accord qu'on est sur la terre, le feu, l'eau et l'air. Ah oui, je pensais que c'était des boules de quelque chose. Ah d'accord. Ok, bah on va sur le côté droit. Si je ne m'abuse, non, non. Et bah, je m'abuse. C'est le côté droit, le côté droit du cube. Ah oui Mais le trou n'est pas assez grand. Ça, c'est rigolo. C'est un coffre fort. On n'a pas fait l'oculaire sur la boîte. Ah C'est quoi, il y a marqué 2, 3. Et là, il y a. Non, 3, 5. Les sceptiques ont gagné un partisan. McAllister a démissionné. Et le dessin, là, tu en penses quoi Bah, c'est le dessin qu'on avait vu sur la grosse boîte. Faudrait peut-être faire le truc avec les. Les boules Ouais, mais on peut rien faire avec les. Oups Non, faut que le truc de en haut à gauche ça soit bien positionné là. Tu vois bien que haut à gauche, voilà. C'est bon, voilà. Tiens, c'était chelou en fait, faut faire tourner le truc, c'était. Ah, oh le, le, fa... le fameux dessin qu'on vient de voir. Le oculaire. Oulala. Là là. Ah, faut reproduire. en train, reproduire, de, tri... faut re... faut en train repro... de triper sa mère. Faut reproduire l'hexagone. Hop, là. Ah, mes yeux. Mais what ah, trop... En fait, c'est de la magie noire. Ça ah, c'est un trou. <rire> la clé. Oui, rendez nous la clé. <rire> Trop intelligent tous ces mécanismes mais le mec qui a inventé ça euh, s'il fait des trucs comme ça en vrai c'est un fou. C'est un psychopathe, c'est lui qui a inventé les, euh, les euh, geocaching. <rire> c'est lui qui a inventé les meubles Ikea. Oui. Oh Allez, ouvre Oh une clé en cuivre une clé éraillée. Ah <rire> Attends Ah ouais peut-être, ah non. Ah bah et mec, il euh, y a une étoile où est-ce qu'il y a une étoile sur la boîte Mais oui T'es monstrueux <rire> Oh là là c'est beaucoup trop intelligent! Oh il y a des figurines! Mais c'est incroyable! Bon, cette vidéo sera pas drôle, mais admettez que ce jeu est incroyable quand même! En gros, il a fait une expérience, une distillation, enfin je crois, et en gros, un catalyseur ça a accéléré la réaction. Et il s'est servi de lui-même pour accélérer la réaction. Ouais, le gars est chelou quoi! Oui, le gars est chelou! C'est mmh. pas le mec dans Star Wars, avec par contre, on pourrait te tourner, monsieur! Parce que vous avez un truc derrière le dos qui m'intéresse! C'est chiant parce qu'il a vraiment un truc Attends, parce que c'est le seul qui a pas d'épée aussi! Oula! 1 hein Où est-ce que t'as trouvé ça Alors, ah, il était peut-être sur son cou. Ah oh, c'est clairement un truc de coffre à tourner. Bah, ouais, c'est le truc à droite là. Yeah Euh, non, ok. C'est euh. Faut un certain ordre. Vas-y, fais-le. 4 5 Oulala. Là là. <rire> bah, tu vois, il y a bien, il y a un point et deux points sur les deux premiers. Oui. Et puis après, ça s'ouvrait celui à droite. Donc après, après, il fallait à gauche. Et puis, je me dis, bah, il fallait à droite. après. 2-3. Oh, ouais. 2, 3, et c'était 5, 3 après. Ok, c'était ça. 2, 5. Merci. Une clé à la forme est trop Super. Attends, du coup, faut un petit bonhomme qui. qui regarde. ah c'est déjà plus complexe. Ah, il y a deux trucs à tourner. Donc, moi je dirais que c'est ouais. comme ça. Et que c'est comme ouais. ça. C'est dans l'autre jambe. Sa la, jambe, c'est de l'autre sens. Enfin, pour moi, ouais. c'est un bonhomme, d'accord Ouais. Oh, oui, d'accord, si tu veux. Ça je vois pas le bonhomme, mais ouais, c'est ça. Voilà. Oh le bazar, ils nous ont aidés de ouf là. Ouais, on aurait trouvé de manière on savait ce qu'il fallait faire. Oh, une deuxième étoile. Ah là, je sais ah, où bah ça va. là, ouais, c'est à droite, à gauche. Ici. 100%. Allez. Oh non, rendez-nous la si, boîte. On, a, on avait tout fait. <rire> oh oh Allez. Second capitaine s'est ouvert. Plus qu'un. Et ensuite, il y a encore une boîte dans la boîte. Plus qu'un et l'humanité sera détruite. <rire> Allez, c'est notre rêve, on va faire. Oula Oh c'est beau gosse, a un triangle c'est les Illuminati T'imagines le mec, il met un truc dont il doit servir tous les jours dans cette boîte, à chaque fois il va faire toutes les étapes <rire> À quel moment tu mets un truc dont tu te sers tous les jours Tu penses que quand tu termines le jeu tu, te, tu découvres un truc intéressant sur ta vie ou... <rire> <rire> Oula Oh putain fuck Là on passe vraiment sur du compliqué Ok, on monte là en haut Ah oui d'accord on pouvait tourner d'accord Oh la ah la Et c'est ainsi qu'a été créé New York Où elle est les âmes Ouvre-toi, un engrenage et un Un élastique, élastique. C'est vraiment ça Il a vraiment dit un élastique Là Non, là Ah ouais Non, vas-y essaye l'élastique, je t'ai dit que ça passe pas hein. Oh Fallait faire 500 fois pour que ça fonctionne Non, fallait faire au milieu, on fait là. La... Nickel Oh la la la Transformerde Why -da -da. Chapitre terminé ah, va y terminer. <rire> -vous, vraiment, on va terminé Croyez-vous vraiment avoir fait vos preuves Allez, calme-toi Est-ce qu'on peut la... Est-ce que la suite serait pas dans une prochaine vidéo Oh là là <rire> Est-ce que ce format de vidéo vous plaît Parce que c'est un jeu qui est un peu moins fun quand même. Il Faudra... C'est marrant de pouvoir avancer sur un jeu comme ça. Vous nous direz ce que vous en pensez. C'est la fin de The Room. On a fait que deux boîtes en... Alors là, ça fait une heure. Donc vous, ça sera dix minutes. Nous, ça fait une heure qu'on est sur les deux boîtes. Vas-y, arrête la vidéo. <rire> ok, merci, Mascard, d'avoir fait cette fin. <rire>